Cacaboudin, boudin, euh, allô, euh, suffit. Non. <rire> je m'appelle Stéphanie Blake. Euh, je suis autrice de livres pour enfants. Euh, J'ai créé le personnage euh, de Simon en 2002 avec le livre Cacaboudin à, à l'école des loisirs. J'ai toujours voulu faire des livres pour enfants. J'avais une grande fratrie, euh, des frères et sœurs, et donc je faisais. Des des livres pour mes frères et soeurs quand j'étais jeune, enfin je suis l'aînée en plus donc euh... et ce qui me plaisait vraiment c'était de, de fabriquer le livre, de faire la maquette etc, et la couverture. Euh, je n'avais pas toujours une histoire à raconter dedans mais j'étais toujours très excitée par la fabrication du livre. Avec Cacaboudin, quand j'ai commencé à aller dans les écoles, à rencontrer les classes et à voir le, le entre guillemets, le, le fait que, que le, ce personnage que j'avais créé était quasiment incarné pour les enfants, et que j'avais créé ce lien euh, avec eux. Et, euh, et c'est en démarchant dans les classes que j'ai décidé de le garder, parce que je me suis dit, mais euh, il fonctionne. Et les enfants me disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant sinon C'est des livres qui, sont, qui, au départ, étaient plus, en fait, fait pour faire rire les enfants, en fait ça c'est toujours un peu mon point de départ, de dédramatiser le quotidien et de ne pas mettre de morale dedans, mais maintenant les maîtresses souvent et les parents me les retours, c'est un peu que c'est des livres qui accompagnent euh, les phases, les différentes phases des enfants. Les illustrations en fait, euh, moi je pars des expressions, donc souvent je dessine en petit euh, avec l'émotion que moi je ressens parce que souvent je pars d'une émotion personnelle, de quelque chose que j'ai vécu, que j'ai envie de transmettre. Je fais ce fameux pas de côté parce que c'est un enfant que je m'adresse, donc je m'amuse, en fait sinon c'est moi. Enfin je me, euh, je me mets à fond dans, dans, dans le dessin, mais je dessine plutôt en petit. Et après, j'agrandis à la photocopieuse et je retravaille à la table lumineuse parce que si je fais un petit dessin, un petit crowbar petit et que j'essaye de le copier en grand, c'est toujours un peu maladroit. Alors mon premier jet est toujours... Euh, le premier jet en dessin, souvent, c'est l'intention qui, qui est là. Et plus on refait un dessin, plus on perd euh, même le regard. Enfin, c'est un truc... Euh, et après, je fais des aplats à l'acrylique. Le dessin, il est à l'encre de chine. Je fais des aplats à l'acrylique. Je fais tout à la main. Je ne travaille pas du tout sur l'ordinateur. Je décide des couleurs et je travaille avec la maquettiste de l'école des loisirs qui les euh, place et on fait des essais, on fait des ping-pong comme ça pour voir si c'est pas trop flashy parce que j'ai des couleurs très qui pètent. Quoi.